Thank you. Soleil nous réveille, il fait beau, il fait jour, c'est le moment pour Miel pops, mielle trop bon, pops, trop, trop, Ton goût super doux c'est mon câlin, du matin Miel pops, mielle pops, trop, bon. toute la rue s'est réveillée Miel Pops, la journée peut décoller Non, mais bon sang, t'es nul hein T'as encore eu un 2. trois soleil. Quoi oh Feur. Tu peux pas arrêter tes bêtises pendant 10 minutes Minute. Arrête, c'est clair euh, moi c'est Manon. J'en peux plus, je vais l'abandonner. Je fais le don de moi, ma générosité d'âme. Et on me punit parce que je n'ai pas fait des exercices. que je comprends. L'exercice est fait pour s'exercer quand on ne sait pas. Je sais. mieux que moi c'est très bien moi j'ai des connaissances en chimie que t'as pas ok frappe moi je t'empoisonne arrête on t'a pas interdit de boire avec la bouche oui ou non Alors, Donne-moi, donne-moi. Si je me lève, tu vas voir. Donne. Donne. Donne-moi. donne la donne main. Bouchon. Ferme. Ferme. Ferme. Dépêche-toi. En plus tu te dis voilà, well, t'as pas vu. T'as grosse tête là. Ah là-bas. Non, j'ai pas vu. Ah là-bas. Voilà, j'ai pas vu. Allez. Oh oh On se calme. Ben voilà, c'est pas compliqué Vous savez qui je suis Moi je suis Emmanuel Macron, ok Bonjour, moi c'est Timothée, j'ai... Mais j'en ai rien à foutre Ouais, qu'est-ce que tu veux toi Euh, là... Attends, mais tu t'appelles comment toi Moi je m'appelle Tenzin. Mais ça pue la merde ton prénom là je Parce que mes parents, ils ont visité le Tibet et donc... Attends, attends, attends, attends Ferme ta gueule <rire> Ça te fait marrer <rire> Moi j'ai une voiture diesel neuve, donc faut que je la rende ou pas Attends, non mais toi d'abord, t'es où c'est qu'on a un gros problème là. Voilà, on lève, de rire. Va dans les Attention, canicule. J'ai tellement chaud que je brûle. Si vous tenez des propos incohérents, vous faites partie du front National. Oui, ça fait allusion. Le problème du temps c'est un non-problème. Vous êtes particulièrement con. Adopter un bébé le jour, et manger son corps la nuit. Des enfants morts, yeah, yeah. Ne buvez pas d'alcool. Buvez plutôt du sang de bébé dans un endroit frais pour la gloire de Satan. Si vous êtes enceinte, vous avez un bébé, Rapiste, mais ils parlent tous comme des arapés, je suis pas sexiste, mais je suis plus qu'un homme. Ouais mais c'est pas toi qui décide Balance ton J'ai oh, oh, oh. Oh, non. Oh, non. toute la vie devant vous. Allez Donc laisse-moi te chanter. Je passerai pas à la radio. Parce que je sais pas chanter. Balance ton compte de merde, de fils, de pup, de sale. peut comme la. C'était le plus beau des poèmes. Laisse-moi mal chanter. Balance ton Un jour peut-être ça aura Tu sens It's all dirty to me. Je n'ai plus rien de foot. Non, je m'accueille, non T'entends, je vais le faire, je vais jeter Je vais le ah. Ah. Ah. ah Ah ça fait mal Ça refoula ah. Sam mmh. tu dors Je joue au foot, ça se voit pas. Quoi Ouais, je... Enfin, c'est après. Hein Ferme ta gueule Enfin, aujourd'hui, nous allons faire un cours d'ASMR. C'est nouveau. C'est l'éducation nationale qui nous le dit. Sortir les cahiers. Côté ce bruit de cahiers, comme c'est beau. Et les stylos. Oh, c'est beau. Oh. Steven, Steven, je ne peux pas crier. Sors ton cahier, Steven, s'il te plaît. Eh, vous avez vraiment des délires chelou, madame. Hein <rires> Mec il y a la police qui me cherche Comment ça enfin, Je sais pas Qu'est-ce que t'as fait J'ai juste fait ça C'est pour ça